J'ai une messieurs, messieurs, sur l'histoire de France qui a un fait succès sur Internet. Oui, François... Stéphane, qu'as-tu pensé du, début, du... Qu tu pensé du débat Asselineau, Zemmour, et ne fais pas trop long s'il te plaît. Alors, euh, en deux mots, ou en trois, euh, bah, selon moi Asselineau c'est un petit peu fait et laminé. Ah, Je courant. suis le seul politique à avoir parlé de l'histoire de France. François Asselineau, vous reviendrez Fameux homme d'influence. Moi je suis pas dans la ligne de, dominante. Comment s'appelle cette fille <rire> Ah ouais, je l'ai que... <rire> Dans ce débat en trois parties, il y a eu dix points saillants, trois uppercuts, et je mets les trois au crédit de Zemmour et j'en mets zéro au crédit d'Astinos qui me déplore un petit peu. C'est quand même quelqu'un que j'aime bien, que j'ai cherché à soutenir, et dans le camp des Frexiteurs, euh, bah, c'est quand même de loin. Euh... Euh, le seul à faire le poids, sachant que Philippot ne s'est pas vraiment tout à fait remis de son, de son départ euh, du RN. Et médiatiquement, tout du moins, il est quand même perçu comme à tort ou à raison très isolé. Comme l'a très bien dit euh, Pierre-Yves Rougeron à propos de Zemmour, mon copain Pierre-Yves du Cercle Aristote, je vous renvoie à son excellent d'ailleurs, c'est son meilleur depuis très longtemps euh, grand entretien de rentrée sur sa, sa chaîne et ses différents réseaux asociaux, vous le trouverez très facilement. Et comme il disait à propos de Zemmour, il disait euh, « Zemmour fait du bon boulot, mais il doit faire attention à ne pas devenir le père fouettard du journalisme euh, politique ». J'ai envie de reprendre à mon compte, en la modifiant, euh, cette euh, assertion, cette punchline, comme on dirait, euh, au sujet d'Asselineau. Aslino fait du bon boulot dans le privé, enfin dans le privé, dans le cadre de son parti. Euh, par contre, il doit faire attention à ne pas devenir le Harlem Globetrotter euh, des candidats politiques, c'est-à-dire celui qui brille et qui excelle et qui jongle avec les articles, les propositions et les concepts euh, quand il n'y a pas d'adversaire en face. Hein, et puis, euh, quand, qui, quand il se met à jouer à un niveau... Euh, euh, municipal, national ou international, eh ben, euh, se, fait, se fait rétamer. Et pas, de, pas, de, pas de chance pour lui. Euh, Zemmour, euh, niveau journalisme politique, c'est quand même un petit peu le niveau international. À la fin, je vous dirai euh, d'ailleurs ce que je, ce que, mon avis, ce que je pense, et si je soutiens ou pas l'initiative d'un débat. Zemmour, Soral, voilà, vous le saurez à la fin de la vidéo, un petit peu de cliffhanger et un petit peu de suspense ne nuit pas au référencement. Parlons de référencement, hein, si vous aimez bien ce que je fais et ce que je dis, vous mettez un pouce ou vous, vous savez, et vous pensez à vous abonner à la chaîne en activant la cloche, blabla, blabla, blabla. Bla. Alors, les 10 points. Premièrement, une politique de la main tendue de Zemmour en direction d'Asselineau, Zemmour qui évoque spontanément euh, euh, qu'ils font, qui font front commun, leurs euh, sentiments communs. Je cite, il évoque, il évoque également euh, « nos combats », enfin « leurs combats bon, ». Heureusement qu'il n'a pas, euh, qu pas intitulé cette interview « mon combat hein. ». donc Deuxièmement, euh, Zem Zemmour, mais ça c'était prévisible, euh, réordonne les priorités, hein, c'est-à-dire que lui, c'est son, son obsession. C'est euh, cette fameuse phrase de Bossuet, vous savez, euh, on se rit des gens euh, dont, qui, chérissent les, qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Et donc évidemment, euh, s'ils partagent un certain nombre de constats communs et, euh, sur les enjeux de la société française, il y a une différence de, de, de hiérarchie, d'ordonnancement. C'est-à-dire que pour Zemmour, le problème numéro un, c'est que notre so notre, notre, nos, nos investissements, notre politique sociale est open bar, et que comme on accueille toute la misère du monde, forcément, on creuse un déficit structurel. L'ordonnancement, le, le, enfin la hiérarchie, la première préoccupation d'Acelino, c'est que nous avons les pieds et les poings et les mains et tout ce que vous voulez lier par l'Union Européenne, les grandes orientations de politique économique. Et de toute façon, il ne sert à rien de penser à la à l'identité avant de penser à la souveraineté. Hein, on doit d'abord faire du droit avant de faire de la démographie. Et si on doit faire de la démographie à l'envers et de la et... et renvoyer les gens chez eux, il faudrait que ce soit avec l'avis explicite des Français mandatés par un, euh, par, un par un référendum. Voilà. Donc dans un troisième temps, donc en fait, Astino refuse la, la main tendue de, de Zemmour et euh, il commence euh, à mon avis à tort à brûler quelques précieuses minutes a marqué sa désapprobation de principe vis-à-vis d'Éric Zemmour, en soulignant tout ce qui pourrait les, les, les différencier. Alors on comprend évidemment, c'est pas, pas très difficile de saisir dans quel but euh, il le fait, et je pense simplement que ça amollit son entrée en matière, et que de toute façon ses précautions oratoires sont superflues, puisque euh, les, les mauvais journalistes, ou les journalistes orientés, Léon Asma, qui voudront faire l'amalgame, le, le feront, dans tous les cas. Suite à cette précaution oratoire, selon moi superflue et, et, et techniquement un peu molle, euh, toute la première intervention d'Asselineau est hors sujet. Euh, donc, euh, le, on est parti. Hein, la, la, la, la Christine Kelly, la Corinne, a, a utilisé pour introduire le débat l'anecdote du pont effondré qui permettait aux deux intervenants ben, justement d'angler leur discours, l'un sur l'insuffisance des investissements euh, structurels ou infra structurels dus à notre politique économique européenne. Euh, en Zemmour, on retrouve avec une autre raison. Bon, les deux ont gentiment glissé et gentiment dévié, mais celui qui a, selon moi, trop dévié, c'est Asselineau, qui est parti sur, le, le, le, sur la, les, les dernières déclarations de, de représentants de Pôle emploi euh, pour. Euh, pas s'il a jugé que c'était l'exemple le plus pertinent pour, on va dire, rassembler sa thèse, mais ça semblait très éloigné de l'anecdote du pont. Ça n'était pas une réponse directe à, à, à la première intervention d'Éric Zemmour, et euh, il était toujours à zéro, si vous voulez, à son compteur de, de points. Euh, numéro 5. Donc là, Zemmour commence à être agacé, qu'on lui réponde à côté, et euh, du coup, il décoche ce, sa première gifle, son premier coup, euh, en, en rappelant et là c'était un argument sur lequel on attendait le président de l'UPR que si les, si les pays à la traîne économique de l'Europe donc principalement les pays de l'Est de, de l'Europe et du Sud euh, s'ils si recevaient euh, indirectement une part des redistributions des fonds européens c'était une sorte de compensation au fait qu'ils ouvrent les frontières, ils ouvrent leurs frontières à un marché économique dans lequel ils sont perdants et qui leur sont défavorables. Ça c'est un argument qui est peu souvent opposé à Asselineau et sur lequel on aurait, on aurait aimé euh, moi le premier, l'entendre briller. C'était là qu'il fallait punchliner, c'était là qu'il fallait recadrer, c'était là qu'il fallait contredire et euh, ça n'a pas été le cas puisque point numéro 6, il a voté en touche en, dévi en déviant sur un, encore une fois un autre sujet mais, alors, paradoxalement, en, en choisissant de revenir lui-même sur le thème de l'immigration. Sauf que le problème, c'est que c'est un de ces thèmes faibles, alors que c'est le thème fort de Zemmour. C'est-à-dire qu'en sport, c'est comme si on proposait à quelqu'un de jouer à, à, l à, à domicile, et qu'il disait « Non, non, non, après vous, Madame Lamarguise, on va jouer chez vous, et donc il se retrouvait à jouer volontairement à l'extérieur. » On connaît la position d'Asselineau sur l'immigration, c'est une position un peu veulent et neutres visant à en faire un sujet de seconde importance et qui, sera et qui sera traité par un référendum mais sauf que le référendum on sait déjà tous ce qu'il dira il dira stop les migrants ça suffit voilà, entre entre euh, 50% pour les médias les plus gauchistes et 70% pour les droitards de français, en ont marre de l'immigration, donc le, le résultat de cet hypothétique référendum on le connaît d'avance et euh, du coup la position d'Astino paraît en, encore plus faussement neutre et encore plus vraiment veule sur le sujet mais là il sert son sujet fétiche à Zemmour sur un plateau. Zemmour qui, point numéro 7, a beau jeu de lui rappeler que, historiquement, le développement de l'Afrique n'a jamais empêché les Africains de rêver d'Europe. Ça, c'est la fameuse, la fameuse punchline de l'époque de Pasqua et euh, Castellino, fin d'ignorer, en nous sortant toujours ce discours euh, néocentriste que quand les pays du sud auront atteint un minimum de développement économique structurel alors leurs élites resteront euh, bon on n'a pas d'exemple dans l'histoire qui le confirme, qui le confirmerait, en tout cas pas dans l'histoire récente et euh, Zemmour recentre également prenant un petit peu la place de Corinne c'est à dire devenant non plus seulement euh, euh, enfin, le sparring partner qu'il n'a jamais été mais plus seulement l'opposant mais également finalement l'animateur de l'émission euh, revient à, à, à l'enjeu premier, l'enjeu du début, qui était de hiérarchiser les, les luttes. Euh, il lui rend presque service puisqu'il ne s'appesantit finalement pas sur le thème de l'immigration où il l'aurait écrasé. Donc à ce stade, on en est aux deux tiers de mes dix points, au point numéro 7. Euh, je trouve que euh, à la fois verbalement et infraverbalement, euh, Zemmour a fait preuve non seulement d'une grande mensuétude quand Assino était un petit peu aux fraises, mais également euh, d'une grande révérence, j'allais dire bienveillance si le terme n'était pas aussi, aussi une voix sans issue, enfin, si il n'était pas aussi bouché. Euh, Zemmour a fait preuve de beaucoup de référence et a démontré beaucoup de respect et d'intérêt pour son interlocuteur une fois n'est pas coutume. Euh, il ne l'a jamais méprisé bon, sauf à la fin, mais c'est à force de, de voir le débat systématiquement euh, dévié et, et du coup c'est encore plus dommage finalement que cette, que cette rencontre ait, ait donné lieu à si peu et ce qui est surtout dommage c'est qu'on en, en est quand même à 3-0 je parle pas des opercutes, mais je parle des opportunités pour Asselineau de briller dans un débat à l'échelle nationale euh, il, les, il les foire tous quoi. c'est vraiment le, symble, le, sym, le syndrome du Harlem Globetrotters son premier d'importance a été Ruquier il y a 4 ou 5 ans. Alors il a hurlé au, au troncage, au montage, à une certaine forme de manipulation ou. Euh, le public aurait été disposé d'une certaine façon l'horaire aurait été mal choisi bon en tout cas euh, c'était une intervention qui n'est pas vraiment restée dans les, dans les annales pas, très, pas mémorable en tout cas pas en sa faveur euh, il a complètement raté son débat euh, à la présidentielle où il a provoqué de façon unanime l'hilarité ou du moins le sourire de ses, de ses opposants en citant les traités de façon un peu euh, psychorigide et pas forcément toujours très habile et très à à point, enfin pas dans, au bon moment, et, et là ben, le troisième c'était un peu le débat que finalement toute la dissidence euh, attendait, et, et, enfin une grande partie de la dissidence en tout cas attendait, et euh, hors des frontières de son camp et de ses militants, enfin force est de reconnaître qu'il n'a pas, pas non plus vraiment brillé, donc euh, c'est un, un, encore une fois je le répète un petit peu inquiétant pour le camp du Frexit. Euh, Point numéro 8, euh, il, euh, donc là il nous sort, euh, donc là ça va de mal en pis hein, sur les deux premiers tiers il est surnagé, mais pour moi là ce débat va de mal en pis euh, Point numéro 8, il attaque Zemmour mais vraiment avec une réplique danti zemmourien primaire, euh, c'est-à-dire vous appelez à la guerre civile, donc euh, là je me dis que c'est pas possible, il nous a fait une Marine Le Pen, c'est-à-dire que tu peux pas aussi peu. Euh, Zemmour on le connaît, il est, il est monomaniaque, il est monodéterminé, et il a un ton, un rythme, et une scansion, et on, on devrait pouvoir euh, s'y préparer. Je sais que d'autres se préparent à débattre et débattre euh, peut-être probablement avec lui. Euh, on ne peut pas arriver, dans, avec dans sa besace, l'argument de vous appeler à la guerre civile. C'est trop entendu, c'est trop éculé, et surtout c'est trop facile à, à, à balayer. Donc, point numéro 9, finalement, devant cette révérence que l'autre dénie ou dévie... Euh, euh, bon, ben Zemmour commence à s'énerver et met Asselineau devant, de, devant ses contradictions. Euh, à, au titre de ses contradictions, par exemple, le fait que le, le premier regroupement, l'instauration du, du regroupement familial, c'est pas l'Europe, c'est Giscard, en tout cas Giscard c'est indirectement l'Europe, mais ça, ça n'est pas dans les, dans les fameuses Gopé ou dans les traités, c'est bien antérieur. Euh, que quand euh, Barr a suggéré de la de l'annuler ou en tout cas de la mettre hors hors fonction euh, hors d'état de nuire pourrait-on dire, c'est le conseil d'état qui l'a réinstauré et euh, Zemmour enchaîne avec une punchline qui a été selon moi son second topercut et qui a mis l'autre en état de de, de, un peu de, il était tout engourdi euh, par la suite et puis après il est monté dans les tours, sa, sa voix s'est mise à détimbrer, il a parlé sur l'animatrice, enfin il a perdu tout, toute sa stature malheureusement beaucoup trop vite. La deuxième punchline, le deuxième uppercut était, euh, vous êtes le reflet des gens que vous détestez, euh, comme ces technocrates mais à l'envers vous ne faites que du droit finalement. voilà et là, c'est pareil, c'était un argument qui était prévisible et que les équipes d'Assino, j'espère qu'il qu en a changé depuis la présidentielle, parce qu'à l'époque, il s'était entouré de, de gamins de 18-22 ans incompétents, c'était un peu dramatique. Euh, ça, ça se prépare. Enfin, il était évident euh, qu'Assino allait, allait être attaqué sur son monodéterminisme juridique et sa technocratie. Bon, ben là, il n'y a pas eu de réponse non plus. Et dixième élément de la séquence, et j'en finirai par là, euh, donc là, il était complètement détimbré. Ces arguments étaient de plus en plus faibles donc euh, Zemmour lui a demandé mais euh, êtes-vous d'accord avec la phrase de, de Gaulle selon laquelle on est, est d'abord avant tout euh, un pays européen Enfin, on, est, on, do, on, doit être, on doit adopter un mode de vie et une culture européenne donc là, bah, si si regardez mes vidéos moi je lui ai défini ce que c'était le mode de vie européen en passant par la fameuse conférence de Camus en Grèce dans les années 50 euh, enfin je ne suis pas le seul à avoir fait le travail mais en tout cas, il est resté un petit peu euh, c'était un peu la porie au niveau de de ses réponses et de ses définitions. Il n'a pas défini l'Europe, il n'a pas défini le mode de, de vie européen, il n'a pas défini la France, il n'a pas défini le mode de pensée français. Il s'est contenté d'un argument très indigent, consistant à dire « je termine mes conférences » en disant « vive la France et vive la République ». Oui, bon, alors là, autant vider la mer avec une petite cuillère, niveau efficacité, ça sera pareil. Et donc là, Zemmour était vraiment gavé et il lui a collé un troisième et dernier repercute. Ah oui, en réponse, hein, c'était un, un mouvement, vraiment une, une, une, une révolte, enfin une, une, un effet de ping-pong. Euh, après son argument très faible de « je finis mes discours » par euh, « Asselineau répète une énième fois qu'il diviserait les Français » et là, uppercute final. Oui, mais si je les divise, moi, Monsieur Assino, vous, vous les rassemblez sur quoi Vous faites 1%. Voilà. Et puis là, c'était clos. Merci, au revoir François, à la prochaine, on espère que tu feras mieux. Donc, ne croyez pas... Alors, bon, d'abord, ceci, mon opinion, elle est subjective, certes, mais elle est subjective à argumenter. Je vous demanderai donc si vous avez une opinion contraire, de l'argumenter au moins autant que la mienne. Euh, que vous dire d'autre, sur le fond encore une fois, croyez bien que ça ne m'enchante absolument pas d'une part parce que j'ai de la sympathie pour les deux et que quand on voit le, un échange, un combat, un sport, un match en sport, entre, entre deux sportifs qu'on aime bien, on a, on a généralement envie que ça donne lieu à des passes d'armes magnifiques et pas à, à un chaos technique par trois supercuts d'affilée. Ça ne réjouit personne et certainement pas moi, étant plutôt Frexiteur. Ah oui, alors je vous avais promis de, une, petite, euh, une petite note salée là pour la fin. Hein. Euh, je suis tout à fait favorable et j'espère qu'elle qu donnera lieu, enfin que ça se produira à une rencontre Zemmour-Soral, un débat Zemmour-Soral. Et puis je me. Je ne me priverai pas de, de, de me livrer au même euh, arbitrage, tout à fait encore une fois, euh, enfin dans la limite du fait qu'il ne regarde que moi, évidemment. Et, et je vous invite, si pétition en ce sens il y avait, à la signer, parce que là, on risque de bien se marrer. Et on a besoin d'intelligence, et il y, deux, il y en aura dans les deux camps, il y en aura des deux côtés. Et il est difficile de le présumer du gagnant. Voilà, donc si pétition il y a, votons pour que ce débat se produise. Et puis, au prochain, euh, au prochain euh, Zé, Asselineau, Zemmour, ou Asselineau, Nolo, ou Asselineau, qui que ce soit, il faut absolument que François se prépare mieux. Parce que là, euh, c'est un marathonien à qui on demande de courir un sprint, et il est un peu essoufflé, quoi. il manque de cardio.